C'est merveilleux, c'est émouvant de voir autant de personnes debout d'abord toutes réunies pour fêter, fêter, nos 15 ans. Alors le bilan des 15 ans de talent, c'est qu'on a beaucoup appris en construisant cette entreprise avec de la croissance organique, c'est-à-dire en embauchant nos propres talents et puis avec des entreprises qui nous ont rejoints à chaque fois dans un contexte de projet industriel. On a appris collectivement à se connaître, à se rencontrer et à s'enrichir les uns les autres. Et le bilan de talent, c'est que l'on ne peut pas fonctionner sans intelligence collective. Talent. Pour participer à cette belle aventure surtout. C'est la boîte où il faut être parce que dans les futures années ça va exploser. Talent c'est une grande famille. 40 nationalités, dans l'ambiance actuelle c'est bien c'est bien cette diversité. soit les clients, les missions proposées, c'est quelque chose d'incroyable et je pense que voilà, ne faut pas hésiter à signer, à nous rejoindre. Bah Va bien t'amuser avec nous. Rejoindre Talent, c'est rejoindre une entreprise qui est en pleine croissance, une entreprise qui repose sur des fondamentaux qui sont très solides. On est sur un terrain de jeu immense. Rejoindre Talent, c'est rejoindre une équipe, c'est rejoindre un collectif et c'est rejoindre une envie et une humanité pour aller porter plus loin ces projets.